Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous ennuyer au lit C'est quelque chose que j'entends souvent. Des femmes, notamment, parfois des hommes, me disent Ça m'arrive de m'ennuyer au lit, du coup je pense à autre chose, je me force un peu pour faire plaisir, bref. Mais s'ennuyer, c'est pas vraiment possible. Du moins, qu'est-ce que ça veut dire Pour moi, quand j'entends quelqu'un me dire Je m'ennuie. La première chose que je me dis, c'est « Hum, cette personne n'est probablement pas très connectée à son corps, à ses sensations et à ses ressentis. » Parce qu'il se passe constamment, même en dehors de la sexualité. Mettons le sexe de côté un instant. Là, à l'instant, vous êtes en train de regarder cette vidéo. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps Qu'est-ce qui se passe Prenez un temps, faites un petit check-in. Qu'est-ce que vous ressentez si la réponse est pas grand-chose, rien ou c'est calme, ça me dit que vous avez un monde de plaisir incroyable à découvrir devant vous dans la vie de tous les jours et notamment dans la sexualité. On n'a tellement pas l'habitude de porter notre attention sur notre corps que finalement on passe à côté de tout ce qui ne s'y passe à l'intérieur. Là par exemple, si je mets mon attention sur mon corps, je sens des tout petits picotements dans le haut de ma poitrine et dans mon dos. Je sens, euh, je sens la chaleur de mes chaussons autour de mes pieds. Je sens de la chaleur dans mon sexe. Je sens que mes cheveux chatouillent le côté de ma joue. Si je porte mon attention à tout ce qui se passe, je ne peux pas m'ennuyer. Il se passe quelque chose de différent à chaque milliseconde dans notre corps. Non, de rien ressentir, ça n'existe pas, seulement quand on est mort. Si vous n'êtes pas mort, vous ressentez des choses dans votre corps, c'est obligatoire. Vous n'avez seulement pas pris l'attention, l'habitude d'y porter attention. Rajoutez en plus de ça, de cette infinité de plaisirs, de sensations, d'activités dans votre corps, rajoutez la sexualité, donc quelqu'un d'autre ou vous-même. Qui vous touchez, qui crée une stimulation, alors ça décuple tout ce qui se passe à l'intérieur. Pour autant qu'on y porte attention. Alors, on ne peut pas s'ennuyer. Je me dis aussi deuxièmement que, donc premièrement, on porte pas attention à nos sensations. Deuxièmement, si on s'ennuie dans la sexualité, c'est peut-être que la manière dont on approche la sexualité ne nous convient pas tout à fait. C'est peut-être qu'on voudrait qu'il se passe quelque chose de différent. Et du coup, plutôt que de dire « j'ai envie d'autre chose », on va dire « ah bah ben, ce qui se passe là, c'est nul ». Parce que juger, c'est beaucoup plus facile que de confronter son désir. C'est une manière de me mettre à distance. Et du coup, on est là à dire « ah mais non, ce qui se passe, c'est pas bien, c'est pas ça que je voulais, c'est nul, je m'ennuie, je ressens rien ». Plutôt que de nous ennuyer, et si nous exprimions notre désir Là, j'aurais très envie que tu me fasses un cuny. Plutôt que de me dire, ah, je me fais chier, pourquoi il ne sait pas que c'est ça dont j'ai envie, blablabla, blablabla. Ah Aouh ouais. Amenons notre attention à notre corps et exprimons nos désirs. Parce que si on s'ennuie, c'est aussi qu'on est en recul de l'expérience, qu'on est passif, qu'on attend les doigts de pieds en l'air, écartés, à nous dire. Quand est-ce que le plaisir va venir à moi Quand est-ce que l'autre va enfin comprendre et réussir à faire exactement ce que j'ai envie qu'il ou elle fasse Je suis désolée, mais la sexualité, c'est un acte qui se fait à deux, si on est deux. Ou seul, si on est seul, mais du coup on amène notre attention, on fait ce dont on a envie. Un acte partagé, ça se partage. Et donc la responsabilité de notre plaisir se partage. Et donc... Amenons toute notre attention, tout notre désir et tout notre engagement à cet acte-là. Et du coup, c'est impossible de s'y ennuyer, c'est impossible de tomber dans la routine, c'est impossible de ne pas ressentir. Parce qu'on est fait comme ça. Notre corps est fascinant. Le corps de l'autre est fascinant. On se passe tellement, tellement de choses tout le temps. Donc à partir de maintenant... Maintenant que vous avez vu cette vidéo, vous ne pourrez plus jamais vous ennuyer dans la sexualité. Ou alors, rappelez-vous simplement que si vous vous ennuyez, c'est parce que vous l'avez choisi d'une certaine manière. Vous avez choisi de ne pas porter votre attention à vos sensations. Vous avez choisi de vous déconnecter de vous-même et de votre partenaire. Et vous choisissez de ne pas exprimer votre désir là où vous voudriez quelque chose d'autre ou de ne pas poser une limite, de ne pas dire non, je n'ai pas envie de ci, je n'ai pas envie de ça. Mon invitation, choisissez de vous amuser, choisissez le plaisir, choisissez de ressentir et d'exprimer vos désirs. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très bientôt.